Salut euh, Mickey Mickey j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve avec ma chère Léa pour la suite de l'aventure de Saint-Anne, c'est Zavaski qui l'a tué, figure suis sûr qui a tué là Alors petite info de mon côté, j'ai fini toutes les étoiles. Oui on va peut-être pouvoir avancer. Allez, espionnage neuf. Quelqu'un a piraté notre base de données au commissariat. Tu étais au courant Oui. C'est une ou là, non Ah d'accord, c'est un monsieur... Oh, c'est Mélenchon Monsieur Larson <rire> Je crois savoir qui est le responsable. Michael. cette espèce de chien errant qu'on vient trouvé trouver dans la rue. Vu notre système de sécurité, ça pourrait aussi être notre comptable. Adam, ou Adam, a avoir été renvoyé. Tu es vraiment certain de vouloir évoquer le fonctionnement du service du personnel avec moi Je te préviens, Andrew. Ça n'en vaut pas peine. Nous passons bah, à Mélanie, hein. Mélenchon était colère. Salut L'anniversaire d'Alison approche. J'ai eu une idée. Non, la dis pas, la dis pas. <rire> comme j'ai gardé tous ces dessins de quand elle était petite, j'ai décidé de les mettre sur un dessus de lit. J'ai même déjà passé comme un... Comme ça, où qu'elle aille, elle nous aura à ses côtés, ainsi qu'une partie de son enfance. Tu as réfléchi à un cadeau Pas vraiment. J'ai un cri quelque chose. Oui, c'était l'autre. Oh, mais l'autre, c'était la provoque. Combien de fois ai-je déjà entendu ça Une fille de 16 ans a été assassinée. Il y a un fou en liberté en ville. Oui, Pardon, mange. comment vas-tu? c'est moi. <rire> Il t'arrive encore d'avoir ces crises hein Ça va bien. Mieux, désormais. <rire> je suis bugué là. Ça va bien. Mieux. Diego a un ami qui connaît un excellent thérapeute. Ouais, on connaît l'ami de Diego, c'est Dora. Non, t'es Allez, on la remercie. On en veut encore, après tout ce temps Ouais. Tu as agi de manière puérée. Eh, hey, c'est pas moi, hein, qui ai pillé bagage du jour au lendemain. À l'époque, je me disais sans cesse que tu avais besoin d'être seul. Jusqu'à ce que je vous croise en ville, bras dessus, bras dessus. Comme des amoureux. Je m'en suis déjà excusée un million de fois. Donc, oh. Lorsqu'un couple bat des ailes, chacune des deux personnes a sa paire de responsabilité. C'était surtout à cause de ton travail. Ça vaut de ma faute, là. Il n'y avait plus rien à sauvé Pardon, je n'évoquerai plus ce sujet. Voilà, on l'a bien fait. Je l'ai un peu cherché. Ouais, oublions ça, ouais, t'as raison. Qu'est-ce qui ne va pas Ta tête que va pas, là, Mélanie. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu caches quelque chose. Je veux venir. Je bah, Je veux comprendre ce qui se passe avec Alison. C'est juste que j'ai énormément de travail, au ok Je ne veux pas avec moi. À mon retour, nous organiserons ton voyage Pardon, mais je dois y aller. Espionnage 5. Quand j'étais petit et que je n'avais pas, pas moral, je m'enfuyais à la maison de la maison et j'allais à la bibliothèque. J'aimais cet endroit si calme et paisible. Là où je peux en ve là où je veux en venir, c'est que tu dois faire le vide dans ton esprit. Tu pourrais quitter cette ville, ne serait-ce que le temps d'une journée. Tu connais un coin pittoresque qui donne sur, cette, sur une crique. Ça te dirait d'y aller C'est une super idée Merci <rire> Mais tu n'es pas trop occupé avec l'enquête Je travaille principalement depuis mon ordinateur portable. J'ai toujours la wifi, ça me permet de profiter de la nature tout en travaillant. Je vais préparer un pique-nique. Bonne idée. Je passerai dans la matinée avec du café. Merci. En okay. cut. Comment se déroule le piratage Je viens de le terminer. C'est bien, Maurice. Allez, un zip qu'on ne peut pas ouvrir, comme d'habitude. Je vais regarder ça de plus près. Ben regarde-toi, parce oui, que nous on ne pas. Bon, j'ai trouvé quelque chose. Ah. On sait où il avait dit à Bella de le rejoindre. Au Java House. Dans ce cas, je vais aller y faire un tour. Je vais interroger les voisins et inspecter les lieux. Ouais, ok. J'ai trouvé le café. Il se trouve à côté Parking qui est doté de caméras de surveillance. Tintin, tintin, tintin. Il nous faut les images. Bonne idée, Sherlock Holmes. Et si tu demandais à ton ami de. Les forces de l'ordre. Un draw? Non, ça prendrait trop de temps. Dans ce cas, nous allons devoir pirater le dispositif de sécurité de la ville. était déjà connecté. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Nous allons. Pirater le... les caméras de surveillance de la ville. Attention, retenez bien le numéro, c'est ce soir au loto qui sort. Caméras de surveillance, bienvenue dans le serveur. Ah. Est-ce qu'il y a des nouveautés ah. oh, Ok, c'est collecter les bugs adjacents aux insectes pour les éliminer. Éliminons les insectes. C'est parti pour tuer les insectes. Euh, pourquoi il y a des chiffres qui changent Les insectes avec un zod évidemment. Bien sûr. Lorsque l'insecte explose, il envoie des bloqueurs. Oh non, c'est si méchant. Mais qu'il envoie tous ses bloqueurs. J'ai un petit peu avancé. Hein. Ok, pour bon là il y a un peu le ce qu'on a fait la, la dernière fois. Ok, espionage one. J'ai essayé de t'appeler hier. Je ne comptais, je ne captais pas bien. Désolée de ne pas avoir appelé. C'est ce que disent les gens quand ils veulent qu'on leur fiche la paix. J'ai amené Agnès à la crique pour essayer de lui changer les idées. La crique Notre crique je sais bien qu'elle est en plein deuil et c'est gentil de ta part, mais tu la connais à peine. Nous avons vécu des choses similaires dans notre enfant. Elle me comprend mieux que King Kong. Et donc, il pense que King Kong, il faut <rire> voir ça comme une sorte de thérapie. Alors, tu ne peux pas être avec moi parce que j'ai eu une enfance heureuse et que je suis incapable de te comprendre. Tu la connais depuis quoi Un mois deux Mais tu la considères déjà comme ton âme sœur, c'est bon. Je ne vais plus te détourner de ta thérapie. Attends, pensons, son okay. enquête. Pendant ce temps, je suis allée sur le site web tom.online sur lequel Lela et Samantha étaient inscrites Et j'ai créé un faux-compte en utilisant une photo qui ressemble aux deux victimes. Oh, victime. J'espère que ce fumier meurdra à l'hamecin. J'espère que tu as raison. Je suis quasiment certain qu'il a déjà repris la chasse. Je sais comment il raisonne. Qu'il ne veuille ou non, il se, nourrit. il se nourrit de notre impuissance. Notre impuissance Nous avons toujours un coup de retard. Il éprouve de la culpabilité. Il veut qu'on l'arrête. Mais... Mais... Même avec les indices qui nous baissent, nous n'arrivons à rien. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça représente notre seule piste. 5. Tu avais entièrement raison pour ce qui est de passer du temps dans la nature. Je me viens mieux. Nous avons vécu des choses similaires. Ils me sont vraiment bien à tes côtés. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai parfois l'impression de venir d'une autre planète. Quand je discute avec des gens qui ont toujours eu une vie normale, je déteste toutes ces fêtes, surtout Noël. Je sors de chez moi et ils sont partout. Ils sont là. Ils sont partout. Marine Le Pen, euh, ses parents qui cherchent Frédéric. Frénétiquement. <rire> Frénétiquement, quel cadeau acheter Ces couples qui nagent dans le bonheur, sans parler de ces étudiants, dont la seule inquiétude est de trouver comment y coller. Oh, à Coller oh, à Qu'est-ce que. Mais qui, qui dit ça? J'ai l'impression d'être spectateur de tout ça. Je suis là, sur mon trottoir, et je me demande pourquoi tout dans la vie est allé de travers. Je parle beaucoup d'Alison. Je sais qu'elle compte énormément, toi. Vous êtes sortis ensemble? Oui. Il y a combien de temps? Il y a un an. Ok. Pourquoi avez-vous rompu? Pour les raisons que tu viens juste de mentionner. On prend bon. la rupture du je crois que je tiens à quelque chose. Je suis certain d'avoir été contacté par notre tueur. Il m'a envoyé une photo. Tadam euh, Très beau tueur, écoute, c'est très bien. On dirait que t'as une perruque. <rire> On dirait pas la tête de Playmobil en plus <rire> évidemment, ce n'est pas une photo de lui. Elle provient probablement d'une banque d'images. Oh, nous ça. communiquons à présent via l'application de messagerie. Oh, on appelle ça Messenger chez nous. Visiblement, il ne veut laisser aucune trace de conversation sur le site. Je devrais peut-être lui parler. On aime le risque, nous. Et voilà, ton c'était votre. Bravo. Putain, les gars, merde. Tu doutes à nouveau de ma qualité Et, et j'ai pas dit ça, j'ai dit je voulais prendre le risque. Désolé Henri, mais je me débrouille mieux que toi. Bonjour, la lycéenne, perturbée, issue d'une famille à problème. Et puis, il pourrait s'apercevoir du changement de style d'écriture. J'ai analysé sa manière de s'exprimer. Et te fâche pas mon frère, euh, ça va, je t'emmène chez McDo si tu veux. Ça correspond mm, en tout en tout point ou presque au profil recherché. Il utilise le même vocabulaire et les mêmes techniques qu'avec Bella et Samantha. Que vas-tu faire Que vas-tu faire Bella Je vais te manger. Je vais essayer d'organiser une rencontre. C'est marrant ça, à chaque fois que c'est Léa qui répond, ça fait des erreurs. <rire> J'ai peur de le faire fuir. Nous nous parlons depuis un bon moment maintenant. Bon, il est en ligne. Go, a dû parler. Allez, envoie lui un DM. Je devrais avoir accès à notre conversation présente. Espionnage 7. Salut euh, Comment ça va Salut Oh Tu sais, rien de spécial. Je promène mon chien. Eh hey, mais c'est le gars qu'on a vu là en photo. Bah oui. Un beau petit chien. Mais qui, qui dans la vraie vie dit je promène mon chien et envoie une photo de son chien juste après Trop mignon je n'ai jamais eu de chien, moi Mon père, est refaisait que j'en ai un On ne se parle que depuis quelques jours, avec le chien ou avec ton père <rire> Mais j'ai l'impression de vraiment te connaître. Je n'ai jamais été très sociable. Pourtant, c'est vraiment facile de te parler. C'est bien, continue comme ça. Au fait, comment as-tu découvert le site J'ai tapé bouffon.com. <rire> Par hasard, en faisant des recherches, tu vois Je vois, c'est souvent le cas. Je dois admettre que je t'aime. Que ah. tu ne ressembles pas aux autres filles, Katie. Katie Katie, Katie. La vie est vraiment compliquée en ce moment. Mais change de vie. Pas dans Mario, il en a plein lui. Alors je suis si heureux d'avoir rencontré une personne comme toi. Surtout maintenant. Isoro Je dois y aller, mon père est là. <rire> ok, à plus tard. Allez, okay. Bonjour tout le monde. C'est Mickaël. C'est génial que vous l'ayez trouvé. Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes à un cheveu de au monstre. Oui, on dirait que l'approche psychologique est... Michael, de Michael, a été conclante. Nous avons fait tout notre possible. J'ai pris des photos au Java House. Là où cet enfoiré a donné rendez-vous. Ça se situe à la sortie de la ville. Il y a un parking juste à côté. Bien au Java House. C'est un endroit suffisamment isolé pour y enlever quelqu'un en pleine nuit. Mais nous ignorons toujours comment il s'y est pris au juste. Il faut reconstituer la scène. Dès qu'il me contacte à nouveau, je lui donne rendez-vous. Sois prudent, Mickaël. Allez, Michael, sois prudent. Espionnage, oui, bon. Ne te mets pas en colère. Tu te souviens du jour où ton père m'a amené chez vous pour la première fois J'avais très peur de lui. Et pourquoi je t'appelais plus Tu es sorti de la cuisine en hurlant. Je ne vais pas m'excuser. Et en claquant la porte. Oui, je <rire> Souviens. Papa disait que tu allais vivre avec nous un petit moment, et ça a finalement duré un an. Au début, je trouvais que tu étais un vrai Nobinard, Le Snobinard, le meilleur ami des Épinards, évidemment. Tu passais les journées, le nez plongé dans tes livres, et tu répondais toujours en un seul mot à chacune de mes questions. Mais à l'occasion de mon anniversaire, tu m'as fait une belle surprise avec ton dessin. Oh, je dessinais horriblement mal à cette époque. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir un véritable don. Je crois que c'est à partir de ce moment que tu es confié à moi, et nous avons commencé à nous parler d'avant même si à côté de toi je me sentais franchement bête à 15 ans tu étais déjà un spécialiste de l'art de l'histoire et grâce à toi que j'ai que j'ai le développé que j'ai développé le goût de la lecture et que j'ai appris à être sensible à la beauté et l'harmonie ouais des fois les mots les phrases sont chaudes <rire> j'ai été vraiment un monsieur je sais tout si barbant que ça Disons simplement que disons simplement que t'aimais bien ramener ta science je veux pas te perdre hein donc euh, je file avant que tu dises quelque chose du genre euh, tu dois te trouver un petit Bien, hum, je sûr. Et... et on va faire la fin, on va faire la fin, il faut que ça une petite vidéo tranquille là. C'est des quoi qu'il faut faire en plus et puis voilà. Euh, sur ce, c'est la fin de la série, fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, est-ce que ça t'a les petit Non. De la chier. <rire> non mais moi je veux savoir c'est qui qui a tué hein. Un jour on y euh, arrive -moi. De... Hein Voilà. Il faut juste qu'ils a... Ils enlèvent les étoiles. Ah parce que je suis désolée mais là ça met plus de temps que la livraison du McDo. Hein <rire> ça voilà. fait 50 ans qu'on est dessus et on va se finir l'année prochaine à ce stade-là. C'est ça. Sur ce, je vous laisse liker, commenter. Et je vous dis à la prochaine, à la prochaine.